Au fil des années, les super-héros sont devenus monnaie un peu trop courante au sein du 7ème art. Que ce soit simplement parce qu'il y a beaucoup trop de films, ou que ce soit simplement parce que le genre est devenu tellement galvaudé, qu'on a tendance en tant que spectateur à le regarder d'un œil un petit peu assoupi. En effet, il semble que la saturation est aujourd'hui un nom au cœur du cinéma, et si à une époque cela a pu être le western, les films d'épouvante, le cinéma d'anticipation, un poil abusif dans ses effets, il est indéniable qu'aujourd'hui le cinéma international ait trouvé son nouveau bouc émissaire en la personne des films de super-héros, un peu trop présents dans notre paysage audiovisuel depuis le début des années 2010. Néanmoins, ces mêmes super-héros ont toujours fait partie du paysage cinématographique depuis maintenant près de 50 ans, lorsqu'un certain Superman a rencontré un succès plus que mérité et que depuis, bien d'autres super-héros venant d'un univers mainstream comme Marvel Odyssey, ou provenant d'univers plus underground comme Vertigo ou encore Valiant dernièrement, donc clairement, cela fait longtemps que l'on cherche à faire du super-héros comics un héros à temps plein du cinéma moderne. Et aujourd'hui est son époque, son temps est enfin venu. Et au milieu de tout cela il y a un super-héros en particulier qui passionne les foules. Et malgré le nombre incalculable qu'il y a eu de réadaptations du personnage, en live comme en animé, et bien même encore aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau long-métrage, il passionne toujours autant. Un super-héros qui a commencé à avoir le jour au cinéma dans une période obscure des années 60 avant de réellement connaître le succès au cœur des années 80. Entre les mains d'un cinéaste malheureusement aujourd'hui un peu tombé en désuétude mais qui en son temps a su l'imposer déjà comme un morceau essentiel du cinéma. Un personnage aussi iconique que finalement logique dans sa forme mais également dans son fond. Le personnage créé par Bob Kane au cœur des années 30 vit ainsi le jour au cinéma et continue à son petit bout de chemin jusqu'à aujourd'hui où pour la énième fois il est porté à l'écran sans compter les apparitions annexes à son histoire personnelle qui ont vu le jour et qui ont forgé sa légende, et lui ont surtout permis d'être reconnu comme l'un des super-héros les plus fascinants de la littérature comics, mais également du 7e art, par des œuvres parfois risquées, parfois maladroites, parfois audacieuses, mais surtout par une envie de rendre hommage au personnage créé par Kane dans une époque où il était nécessaire. On a pas mal de longs métrages à brasser, donc ne perdons pas plus de temps et sautons à deux pieds joints dans l'univers de Detective Comics et de son super-héros légendaire. Bon pour le coup, la première adaptation de Batman au cinéma fut une étrange visite au cœur de l'univers de la célèbre série Avec Adam West, pour un moment de cinéma à mi-chemin entre le loufoque et le purement et simplement bizarre, pour un instant de septième art qui reste encore aujourd'hui à réserver aux énormes fans de l'homme chauve souris qui se seraient fixés pour défi de regarder chacune de ses adaptations. On sent que Leslie H. Martinson s'amuse avec le personnage, peut-être un peu trop d'ailleurs, tant on sent qu'il manque une certaine forme de demi-mesure pour calmer un peu le jeu et éviter que l'on tombe constamment dans une caricature grossière, allant jusqu'à laisser ce cher Batman et ce pauvre Robin être sauvés in extremis de la mort par un pauvre marsouin. Bref, franchement, passons vite dessus car l'adaptation n'est pas folle et est presque aujourd'hui considérée comme un nanar. Un nanar certes divertissant, mais qui ne vaut pas du tout le coup d'œil pour sa beauté ou sa justesse d'esprit. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette adaptation. Assez simple et classique de la série éponyme sortie dans la même période, Leslie H. Martinson veut faire avant tout en sorte que l'on retrouve l'esprit décalé et délirant de la série créée par William Dozier. Ce qui fait que même si l'on peut s'amuser un peu devant ce délire, rapidement la longueur se fait sentir, et du coup, bah, on peut rester simplement estomaqué par l'ensemble. Au fond, ce long-métrage est un délire. Donc, dans son exécution, le tout sonne comme un poil fermé à un public non-adepte, pouvant clairement envoyer valser nos appréciations du personnage et pouvant également clairement donner l'impression que l'équipe était en roue libre. Ce qui pourrait être le cas. Mais bon, au fond, on s'amuse quand même bien devant, si tant est que l'on accepte l'idée que ce Batman est cartoonesque et ne recherche jamais à être le héros sérieux et noir des comics. C'était une phase. Elle était un peu étrange, barrée, pas forcément très juste, mais c'était une phase plutôt divertissante. Si on est un peu beurré quand même. Là on commence avec le vrai Batman, celui que l'on connaît aujourd'hui comme étant le chasseur nocturne, le détective sombre et torturé de Gotham City, et ainsi se pose donc en 1989 la première adaptation noire du protagoniste, par un certain Tim Burton qui à l'époque sortait tout juste d'un petit succès public et qui allait ensuite littéralement décoller pour un long métrage captivant et extrêmement juste. Burton s'empare totalement du personnage, enfin un héros noir, mais cherche également à mettre en lumière ce qui fait la forme et la force de l'univers, ses antagonistes, parvenant à jouer avant tout avec un Joker tout simplement parfait, qu'il sublime et rend à la fois terrifiant mais également drôle, pour un instant de cinéma qui a littéralement possédé les fans du comics à l'époque et qui reste encore à ce jour l'une des adaptations du personnage les plus appréciées. Et en même temps, face à une telle œuvre, on comprend forcément l'engouement du public. Ainsi, la machine Batman commença à s'emparer du monde du 7ème art, avec un deuxième long métrage qui suivra quelques années plus tard et qui sera une œuvre démentielle. Après avoir réalisé un film devenu culte, Burton revient donc aux commandes en 1992 d'une deuxième adaptation du personnage, qui personnellement reste ma première découverte du héros étant plus jeune, pensant qu'il s'agissait du premier film. Bref, c'est une autre histoire. En tout cas, ce deuxième long-métrage autour du héros masqué de Gotham City permet surtout à Tim Burton de mettre en relief un personnage qu'il aimait beaucoup pour un long-métrage tout simplement hallucinant de maîtrise qui donnera l'opportunité à Tim Burton de jouer pleinement avec son personnage mais également de mettre en relief deux antagonistes qui deviendront ensuite des essentiels du héros dans ses aventures cinéma et sérielles pour une œuvre folle. La démesure de Burton atteint ici des sommets, son travail visuel et sensoriel donne lieu à une aventure dantesque, il réussit une nouvelle fois à parfaitement mettre en relief son personnage par le biais de son défi, et ainsi compose une œuvre un peu moins appréciée des fans, mais que personnellement je considère comme un poil plus abouti que la première incursion de Tim Burton. A partir de là, le personnage prendra une direction totalement différente, parce que le réalisateur aura d'autres ambitions, et l'acteur principal cherchera d'autres horizons. C'est donc Joël Schumacher qui en 1995 donnera une nouvelle aventure au héros masqué, en changeant d'équipe, mais également de ton et d'ambition. Puisqu'à partir de ce moment-là, il sera difficile de ne pas voir les démons de la série de deux heures revenir, tant on ressent dès les premières minutes que ce cher Schumacher a envie de surtout s'amuser avec le personnage, et de renouer avec une ambition cartoonesque du projet, ce qui en soi est divertissant, mais très limité. Disons clairement que sur cette première adaptation par le metteur en scène allemand, cela fonctionne, parce que c'est un délire. Cela est un poil excessif, cela est un poil abusif également dans ses effets, c'est une ambition certaine qu'avait Schumacher et il cherche à faire en sorte que l'on se laisse embarquer par son délire, heureusement bien aidé par Jim Carrey. Mais passé cela, il est indéniable que c'est un film limité, parodique, mais qui se regarde un peu comme le film de Martinson avec beaucoup de second degré. L'ambition de Joel Schumacher était donc de donner un côté cartoonesque et déjanté au personnage de Bob Kane. Mais du coup derrière, il oublie de lui donner de la profondeur est clairement à son désavantage. Et ce qui se ressentira surtout à partir du deuxième film réalisé par le metteur en scène allemand, c'est que franchement, même si on aime le héros de Bob Kane, et que l'on a pu apprécier la première version de Schumacher avec Forever, ce Batman et Robin n'est jamais, mais alors jamais, à la hauteur ne serait-ce que du petit doigt de pied du précédent long métrage de Schumacher, le délire étant constamment en roue libre, proche de l'anarchie, constamment dans l'excès et aussi dans l'abus. Les blagues tombent tout à l'eau, même un enfant comprendrait au bout d'un moment que des calembours et des jeux de mots ça ne donne pas que du bien à l'écriture d'un film et ainsi Schumacher et son équipe vont littéralement enterrer le personnage de Batman en tout cas au cinéma pour les 8 ans à venir, le box-office enterrant l'idée d'une suite pourtant chérie par le metteur en scène allemand et les ambitions de n'importe quel auteur voulant lui redonner vie par la suite. C'est donc une triste fin de période pour le personnage mais avec le recul, cela était semble-t-il nécessaire. Au cœur de ces quatre longs-métrages, il y a deux ambitions claires, livrées par deux cinéastes qui ne viennent absolument pas du même univers, mais qui se retrouvaient tous les deux pour la première fois confrontés à une grosse machine hollywoodienne, pouvant expliquer pour l'un son envie de se démarquer, et pour l'autre son envie de renouer avec un cinéma qu'il avait marqué dans son enfance, pour marquer le public tout simplement. Indéniablement, ces quatre films sont inégaux, parfois maladroits, parfois brillants, tantôt abusifs ou excessifs, ou simplement passionnés du personnage, mais ils y clair et net que l'une de ces deux visions a su hisser le personnage vers des sommets, tandis que l'autre a malheureusement enterré ce héros et ne l'a pas laissé s'épanouir, nous laissant simplement face à des métrages qui avaient une ambition, mais qui n'auraient jamais dû croiser la route du Chevalier Noir, qui du coup perdait clairement en crédibilité et en finesse d'esprit pour devenir un personnage guignolesque et crétin. Deux réalisateurs, deux visions, de manière très singulière d'aborder le personnage, même si clairement d'un côté c'est extrêmement ambitieux, et de l'autre côté plus tordu et perché que vraiment réussi. De son côté, Burton pose son héros comme le fer de lance de son univers, de sa vision de porter et de regarder le cinéma, proposant un regard aussi sombre que finalement bariolé par instant, mettant en opposition colorimétrique et caractérielle ces deux personnages principaux, dans le premier, et son héros face à ses antagonistes, dans le deuxième, parvenant à donner lieu à deux œuvres avec une ambition claire, jouer avec un héros pour en faire le représentant de la sainteté d'esprit face à des fous furieux excessifs, mais touchants. Tandis que pour Schumacher, il fallait, semble-t-il, avant tout s'amuser avec le personnage, donnant lieu à deux œuvres qui vont un peu trop loin, continuant cette envie de mettre en avant les antagonistes avant de faire ressortir Batman, mais abusant un peu trop de leur caractère, nous embarquant alors dans deux longs métrages où l'on pourrait pardonner l'excès du premier si le deuxième n'en faisait pas encore plus. Nous perdant alors totalement dans un déluge extrême de blagues et de calembours. Ainsi donc, plusieurs années après ce cuisant échec, un projet sort de l'ombre porté par un jeune réalisateur qui avait beaucoup d'ambition et qui allait clairement changer la donne au sein du monde des super-héros. Car en 2005, un certain Christopher Nolan, qui n'était pas encore le Saint-Père du cinéma de divertissement tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui s'était fait une jolie place sous le soleil d'Hollywood, décide de nous offrir une relecture plus sombre, et post-11 septembre, d'un super-héros qui avait clairement besoin de cela pour renaître de ses cendres. Et c'est ainsi que vit le jour ce fameux Batman Begins. Sobrement intitulé, le long métrage de Christopher Nolan impressionne par sa maestria et son côté sérieux, mais surtout en impose par une relecture extrêmement juste du héros de Bob Kane, bien aidé par la présence de David S. Goyer, ayant déjà bossé chez Marvel et DC, pour apporter une vision imposante et surtout particulièrement crédible d'un personnage qui sort littéralement de nulle part à l'époque, qui a tout le monde, rabibocher le héros de comics avec le public, et c'est ainsi que Christopher Nolan, auteur reconnu d'Angleterre, deviendra le monstre sacré du cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Une première étape qui marque surtout l'ambition d'un cinéaste, donc, de vouloir proposer une vision extrêmement moderne, extrêmement crédible, et surtout beaucoup plus sombre du personnage de Bob Kane, ce qui se confirmera par la suite. En 2008, Christopher Nolan va littéralement balancer au cœur du 7e art et de la production hollywoodienne une bombe qui allait changer la vision du cinéma de divertissement et qui surtout allait donner lieu à toute une envie de la part du cinéma américain de moderniser et de porter à l'écran d'une nouvelle manière des personnages issus de comics, car avec The Dark Knight, Nolan a prouvé qu'un super-héros n'était pas simplement un mec en collant ou un héros dans l'ombre. Noir et glauque, Particulièrement soigné dans son exécution cinématographique et dramatique, d'une ampleur folle et d'une démesure rarement égalée à l'époque, parvenant à faire de chaque plan une peinture de l'Amérique post-attentat et terrorisme de masse, pour une œuvre qui reste encore à ce jour, pour beaucoup de spectateurs, une vision assez jouissive et rare d'un personnage qui a connu ici un sommet qu'il n'a toujours pas réussi à atteindre à nouveau, clairement depuis. Christopher Nolan a livré bien plus qu'un simple grand film de super-héros. Il a livré une œuvre universelle que les fans de super-héros peuvent regarder mais également ceux qui n'aiment pas trop le genre. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, une conclusion. Mais malheureusement, le décès d'un grand acteur l'a rendit impossible. Du coup, à la place, Christopher Nolan nous offrit donc en 2012 une conclusion puissante, mais un poil décevante, d'un personnage qu'il avait réussi à rendre imposant et auquel il apporta simplement la fin qui lui semblait nécessaire et évidente, et celle-ci prit la forme d'un retour aux sources nécessaire et assez juste. Certes, clairement, quand on pense à ce procès qui aurait dû prendre place au cœur de ce métrage, et la présence de Bane à la place, on se dit au moins que le long-métrage a redonné de belles lettres de noblesse à un antagoniste qui a été un poil profané par un autre réalisateur, et qui ici, entre les mains de Christopher Nolan et de son ambition démesurée, prend la forme d'un terroriste tétanisant et glaçant pour une œuvre qui retrouve tout de même l'équipe de The Dark Knight, simplement teintée d'une envie de croire que le projet de base était mieux. Le long-métrage ne sombre jamais dans le mauvais. Simplement dans un espèce de petit goût amer, en fond de bouche, qui laisse simplement pensé que ça aurait dû être plus imposant. C'est ainsi que le metteur en scène britannique a souhaité redonner du corps et de l'âme à un personnage que l'on voyait alors comme impossible à ressusciter. Mais heureusement pour nous, le metteur en scène avait une ambition, une envie claire, une passion surtout profonde pour ce héros, et ainsi, nous offrit un moment de cinéma rare, une œuvre folle et ambitieuse, qui se pose encore aujourd'hui pour beaucoup de spectateurs, comme parmi les meilleurs films de super-héros de tous les temps. Cette trilogie est imposante, peut-être par instant maladroite, mais honnêtement, vu ce que Christopher Nolan nous offre ici, il est indéniable que le personnage n'aurait pas pu rêver meilleure manière de revenir sur le devant de la scène. Et au travers de ces trois films, il le fait brillamment, entre les mains d'un cinéaste cherchant à faire déborder de chaque port de son image un amour et un respect profond pour le personnage de Bob Kane, et cela n'a pas de prix. C'est en cela que cette trilogie fonctionne du feu de Dieu, malgré toutes les critiques que l'on peut lui reprocher et tous les défauts que l'on peut pointer du doigt. Dans Begins, Nolan veut placer son héros. Donc pour certains, le film n'est qu'une énième redite du protagoniste, racontant encore et toujours la même chose pour beaucoup, mais pour moi, j'estime qu'il s'agit d'une incursion parfaite dans le personnage, apportant son lot de surprises, de fantaisie, mais surtout, de nouveautés avec ce réalisme saisissant. The Dark Knight est un chef dœuvre à bien des égards. Avant tout parce qu'il s'agit d'un immense film d'action maîtrisé à chaque seconde, qui nous emporte dans un torrent d'aventures rare, et qui surtout sait comment pousser son personnage dans ses retranchements, mais peut-être simplement parce que Christopher Nolan pousse son ambition dans ses limites et nous offre une œuvre rare. On peut dire ce que l'on veut de The Dark Knight Rises, mais même si le projet n'est pas à la hauteur du film pensé à la base, il n'en reste pas moins une conclusion épique et folle d'un protagoniste que le metteur en scène britannique a su emmener jusqu'au bout et a su transcender au cœur d'un métrage qui s'impose comme une conclusion rare et dantesque. Forcément, après tout cela, on se demande comment le personnage peut être à nouveau porté sur un grand écran. Et pourtant Pourtant, il semble indéniable que Matt Reeves ait une envie. Une idée assez claire, un peu comme cela avait été le cas avec un certain Todd Phillips et l'antagoniste légendaire du D-Batman. Cette idée étant de créer sa propre vision du personnage, forcément inspirée par le travail de Frank Miller et de ses œuvres assez déjantées et rares autour du héros de Bob Kane, mais avant tout, un regard qui sonne comme iconoclaste au milieu de tout ce qui a pu être offert au cinéma autour de ce personnage de légende. En attendant de voir si le metteur en scène américain sera visé juste, personnellement je dois avouer que le projet me titille beaucoup et me donne envie de croire qu'il pourrait s'agir d'un instant de cinéma sortant tellement de l'ordinaire, comme a pu l'être le Joker, que franchement, il pourrait à nouveau réussir à captiver les fans de comics, mais également les fans de cinéma et les spectateurs lambda de manière imposante. En attendant de voir si ce sera le cas, mais en tout cas, ce métrage a le mérite de prouver une chose, le personnage de Bob Kane est littéralement immortel.